Ok, je t'écoute. Quel est le pseudo que tu as choisi À quel titre m'appelles-tu Et de quoi veux-tu parler euh, Alors, je t'appelle parce que j'ai un petit souci. Comment as-tu découvert mes contenus Alors, euh, par YouTube. Par YouTube, d'accord. Il y a combien de par temps un de tes détracteurs qui, au final, m'a <rire> plutôt convaincu d'aller te voir. Oui, c'est l'utilité principale des, des détracteurs. C'est ça. La mauvaise pub, c'est souvent de la bonne pub, ce au final. Sont <rire> les, Ce sont les idiots utiles, comme dirait Zemmour. Voilà. Depuis combien de temps euh, ça, bah, ça fait depuis décembre à peu près, donc 6 euh, mois. Que puis-je faire pour toi Alors, euh, donc vite fait, donc, euh, ma conjointe et moi, on est en union libre depuis 6 ans, on a est à dire ensemble. Pardon C'est à dire euh, C'est à dire qu'on n'est pas mariés, on n'est pas fiancés, euh, et puis euh, on est installés ensemble, ça fait 6 ans, on se connaît depuis 6 ans et demi. Euh, elle, elle a 29 ans, moi j'en ai, ai 30, elle est infirmière, moi je suis bientôt ingénieur suite à une reprise d'études. Euh, ma conjointe a récemment fêté son anniversaire au début avril et j'ai réalisé deux choses à ce moment-là, c'est qu'elle avait 29 ans, donc il ne restait plus qu'à peu près un an avant qu'on puisse concevoir un enfant sans trop de problèmes. Ah bon Ah ben je ne euh... savais pas que les enfants nés de mères de plus de 30 ans étaient mongoliens tu me l'apprends tu... Non, c'est pas ce que j'ai dit, je dis que c'était un peu plus dur à passer 30 ans. Ah bon, d'accord, bah ben, écoute, euh... à ce moment-là, tu peux les prendre à, 17... à 18 ans et un jour alors aussi. <rire> et euh... On est en 2019, hein, tu sais, on n'est oui, pas, euh, on on pas au Moyen-Âge, Mais... hein. on peut accoucher après 30 ans. Hein. Ma mère a accouché en 1978, début avril également, à 32 ans, et il me semble avoir la tête plutôt bien faite. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le, non, Vous le, sortez le, du paléolithique, un peu, là. Non, non, bien entendu. Non, ce, ce que ça m'a... Le problème, là où ça m'a fait tiquer, c'est qu'en fait, elle a commencé à vraiment me parler qu'elle voulait un enfant. Que pour elle, voilà, 30 ans, ça commençait à être l'âge un peu limite. Et moi... Elle t'a parlé qu'elle qu voulait un enfant, ça n'est pas français elle, elle parlé le un Elle t'a parlé de son désir d'enfant, elle t'a parlé d'enfant en soulignant qu'elle en voulait un, mais elle t'a parlé qu'elle voulait un enfant, c'est pas français. Ouais, certes, certes, désolé. Et euh, c'est pour ça que je suis ingénieur, c'est parce que je t'ai pas bon en français, mais meilleur en maths. Et euh, bah ça n'est pas soucis. incompatible, moi je suis bon dans les deux, par exemple. tant attends, attends, mieux, tant attends, mieux. Euh, le, le souci, c'est que moi, je n'en veux toujours pas. Euh, j'ai toujours pas l'envie le, le, le, le, le, le besoin d'être père je ne ressens pas du tout et ça ne fait pas partie de mon plan à, de route. à, à courte et à moyenne échelle vu que je souhaite partir travailler en, à l'international à l'issue de mon diplôme c'est-à-dire euh, bah, euh, ou ça Partir travailler en plateforme pétrolière et en offshore, off du coup, sur plateforme, et en onshore, en raffinerie plutôt. Mais euh, les, je te laisse imaginer que les postes ne sont pas en France. Et ça serait plutôt euh, Asie et un peu mer du Nord. C'est là où, globalement, il y, y, y a le travail. Soit. Et euh, donc, bon, c'est du, du travail en rotation, un mois passé en mer, un mois passé à terre. Mais. Euh, voilà, je, je, je souhaite pas rester euh, rester en France pour, euh, pour, pour effectuer ce travail. Et elle ne, euh, au début, elle était tout à fait d'accord. Il, il y a six ans qu'on se rencontrait, et puis là maintenant, euh, elle essaie de, de l'ouvoyer, de chercher des euh, des, des solutions euh, de secours parce qu'elle ne, ne, ne souhaite pas en fait euh, partir. Au début, elle m'a dit qu'elle souhaitait, mais il s'avère qu'au final, elle ne souhaite pas. Oui, oui, mon ex a fait ça. pareil pendant des années. Je, je vois très très pas, bien... C'est le secret agenda. Feuille de route, <rire> oui, oui, il y a le secret agenda en anglais, feuille de route en français. Voilà. Et euh, donc euh, là, j'en arrive à un point où j'ai l'impression d'arriver à, à un point de non-retour. Là, je dois faire un choix et, euh, et ça passe euh, ou ça casse. Et donc ta Brossement. question est... Euh, là, là, moi où j'en suis, c'est. Non, euh, ta question euh, est. Je pense plus du côté. Ben, on, ta question est. Oui. Ta question euh, est. Alors, ma question, c'est est-ce que la partie est déjà jouée Ou est-ce qu'il faut travailler un peu Parce que c'est pas que je l'aime plus, c'est que. Euh, je... Je préfère me séparer d'elle pour pas lui faire de, me, de mal pour plus tard. Parce que je sais qu'elle ne lui conviendra pas. Alors on va arriver à un point où ça ne lui conviendra plus. Donc ta question est, dois-tu te séparer de ta compagne Voilà, clairement. Mais ben, c'est pas à moi de, de, de briser les couples ou de les faire, ni de faire ou de défaire les enfants. Non, j'entends bien. Mais est-ce que euh, toi, avec ton, ton, ton, ton avis de sociologue, est-ce que euh, je suis un connard parce que je pense qu'à ma gueule et à ma carrière Ou euh, est-ce qu'on euh, peut concilier les deux Ou est-ce que dans, dans le futur, ça ne tiendra jamais, ça sera mort euh, Je pencherai pour la dernière solution, en bon tragique. Euh, manifestement, ouais. vous avez un différent de feuille de route qui n'existait pas quand vous vous êtes rencontré et sauté dessus à l'âge de... Euh, respectivement 23 24. et 24 ans donc effectivement à 23 et 24 ans on ne se pose pas ce genre de, de questions on a, on a une attirance soudaine irrépressible, tout ça est une question d'alchimie euh, bio, biochimique et, et finalement euh, les, les aléas les aléas de la procréation arrivent eh bien, euh, en fonction de l'échelle de, de temps, hein, de l'horloge biologique de madame, puisque toi tu peux toujours faire un enfant dans, dans 10 ou 15 ou 20 ans, elle non. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, il semblerait que vos chemins soient amenés à se séparer, mais ça n'est ni, euh, ni, ni une défaite, ni un échec, ni quoi que ce soit. Le problème c'est qu'on présente toujours une séparation comme un échec, comme si finalement la destinée de toute, euh, de toute union était de mourir ensemble. Mais ça, c'était vrai à une époque où l'espérance la, où la, de vie, c'était 35 ans. D'accord. Maintenant, l'espérance de vie, c'est 80 même si elle baisse en France, contrairement à ce que... Enfin, même si elle stagne, stagne et, slash, ou, baisse dans les pays développés, contrairement à ce que m'a répliqué ce crétin de Nolo euh, récemment, euh, l'espérance de vie est tout de même en Europe de l'Ouest aux alentours des 82 ans, en Europe de l'Est aux alentours des 75 ans, donc, euh, on vit deux fois plus longtemps qu'à l'époque où ces préceptes ont été érigés. D'accord. Minimum. Oui, non, mais Donc, euh, donc aujourd'hui, hein. c'est comme si on avait deux vies, en fait. Mm. Oui. oui, comme ça, oui. <rire> ben, les gens divorcent à 40 ans et le prennent comme un échec, non. C'est qu'avant, à 40 ans, tu étais grabataire. Tu même plus la force de divorcer. Tu étais dépendant, euh, euh, et tu étais esclavagisé au champ et voilà tes, tes, tes, tes enfants et tes petits-enfants prenaient la peine de te nourrir ou pas en te laissant faisander dans le grenier en haut sur une chaise en paille et puis c'est tout donc, euh, donc tu fais ce que tu veux garçon mais euh, je te mets en garde contre cette vision finalement très, très abstraite, un peu, un peu béate un peu niant de considérer qu'une séparation est un échec non, une séparation n'est pas un échec ok une séparation, c'est une désunion et une union ne tient que, que, dé, que, que, que, que tant qu'on a un projet commun. Le projet n'est pas forcément faire des enfants, parce que le, faire des enfants, c'est presque ce qu'il y a de plus simple, c'est se laisser aller à sa pente naturelle. Faire des enfants, c'est se laisser porter par ses hormones. Il n'y a rien de glorieux à faire des enfants. Les gens qui s'en glorifient m'ont toujours un peu ennuyé. Tu vois, c'est après, oh là là, c'est la chose la plus difficile au monde de les élever, etc. Non, machin, bah, essayez de faire quelque chose de vraiment difficile, après on en reparlera. Hein certes, okay. certes, c'est fatigant. Euh, certes, c'est euh, comment on dit, dire, j'allais dire une Certes, c'est euh, c'est un engagement. Certes, c'est un devoir. Certes, c'est usant nerveusement et tu dors mal. Mais ça n'a rien d'intellectuellement compliqué. Il faut arrêter. Mm. Enfin, euh, okay. je passe mon temps à finir d'éduquer des gens qui ont été mal dégrossis par leurs parents, qui ne leur ont rien appris. Ouais. Donc, je suis bien placé pour te dire que c'est pas compliqué de faire des gamins, tu vois. Oui. donc, euh, donc euh, manifestement ça ne sera pas votre projet euh, tu as une feuille de route qui ne l'inclut pas forcément donc vous allez vous séparer bien gentiment, elle va pondre un gosse et tu vas euh, partir sur une plateforme comme Enzo et Jacques Mayol dans le Grand Bleu et tu vas éviter de boire sous l'eau parce que sinon le whisky oui. va faire des bulles c'est mieux et puis c'est tout D'accord. Ok. Bon, bah, confiant, à un moment un couple que... qui n'est pas tenu par un projet N'a plus de raison d'être. Ce projet n'est pas forcément les enfants. Ce projet, ça peut être euh, l'un des deux ou les deux peuvent avoir une vocation, être utile aux gens. Ouais. Euh, l'un des deux peut avoir une vocation humanitaire, une vocation sociale, une vocation politique, auquel cas l'autre doit se mettre en retrait pour l'aider et le supporter. C'est le cas de tous les hommes politiques, c'est le cas des, des leaders charismatiques. Euh, le projet de ce couple peut être de restaurer un, un, un, un, un monument du patrimoine. Euh, L'objet de ce couple peut être de prendre soin des animaux, euh, de, de s'occuper d'une association. Euh, voilà. Il y a, a d'autres alternatives, mais là manifestement votre couple n'a plus d'objet. Mmh. Vous êtes un petit couple de cadres, pas encore supérieurs, de cadres de futurs cadres. Futur cadre. Bon bah. Voilà, ça, ça va. Vous avez passé cinq ou six bonnes années euh, avec euh, l'enchaînement finalement assez, assez classique. Euh, une phase d'attraction irrépressible, une phase de routine et puis euh, la transformation de l'essai, en quoi on le convertit. Bon, ben là, ça ne convertira pas en mioche. Bon, ben voilà, faut s'y faire. D'accord. Vous allez survivre tous les deux. Et euh, on dévient un peu, mais euh, le fait de pas avoir de, de gosse, c'est. Euh... C'est mal vu dans la société actuelle, c'est normal, c'est euh, ma, ma mère qui m'a trop pourrie la quand je t'ai et du coup j'ai plus envie d'en faire ou... Oui, c'est assez mal vu parce que tu démontres en fait une, une maîtrise de tes pulsions à ta vie, tu, tu démontres que tu n'es pas, pas tensé par la, la pulsion physique de te reproduire, tu, tu, tu démontres finalement une certaine forme d'altruisme qui est prise pour de l'égoïsme. Et ça je le, je le vis tout le temps et bon bah ça ça, ça, ça, ça, ça, ça en irrite quelques-uns aux entournures, aux encoignures mais on survit oui. également oui. Okay. Ah, ils, te, ils, te, ils te font toujours passer pour une espèce d'égoïste quelqu'un qui refuse de de partager ton capital, ton patrimoine avec tes enfants etc. alors qu'en réalité les égoïstes ce sont eux puisque l'enfant ils, le, ils le font pour eux ils le font pour s'offrir une petite boule de plaisir inconditionnel, d'amour inconditionnel qui les attend à la maison quand ils rentrent le soir. C'est comme les gens qui prennent un animal. Certains le prennent effectivement par altruisme pour lui sauver la vie. Beaucoup le prennent pour avoir une espèce de peluche vivante dans ces conditions-là qui est le plus égoïste. Ouais. Ouais, ça, le, le, le coup du chien, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement comme ça que je vois la chose. C'est d'avoir une marionnette euh, bien sûr. pas trop humaine pour pas trop euh, gueuler euh, quand il n'est pas d'accord, mais euh, suffisamment humain pour pouvoir obéir au désiderata euh, s'il est bien dressé. Les gens, les gens font des enfants pour avoir quelqu'un dont ils sont sûrs qu'ils les aiment pendant environ 13 à 14 ans. Ensuite vient l'adolescence et donc l'adolescent le, la, les désaime, et là tout à coup il panique, et il demande au beau-père ou à la belle-mère, en général c'est au beau-père, de, de, de, de faire quelque chose et d'intervenir. D'accord. Fais quelque chose, il ne me, me répond plus, il me parle mal. Tu vois mm. enfin, Ça, c'est la, la question des beaux-parents, c'est encore autre chose. Donc, écoute, Coco, il bah, va falloir s'y faire. Ok. Non, bah, c'est rassurant d'avoir un peu, un peu cet écho-là. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ces informations. Je t'en prie, c'est un... Et puis pour, pour les vidéos, en tant qu'à faire, une étude de cas, <rire> très euh, utile. Hein. Une étude de cas relativement, relativement simple, je n'ai pas dit bâclé, j'ai dit simple. Euh, je rappelle à l'ensemble des abonnés et des non ab... Alors, aux, aux non-abonnés, que s'ils s'intéressent aux mécaniques de la relation homme-femme, c'est le moment de s'abonner à la chaîne du mécanicien, et à, à tous que des liens figurent sous la sous la vidéo avec les, les actions correspondantes. Je vous enjoins par exemple, à consulter l'offre VIP ou les euh, études de cas euh, correspondantes euh, qui seront... Euh, je vais lister d'ailleurs, tiens, je vais linker, je vais mettre le lien, comme on dit en français, vers la playlist euh, études de cas dans l'écran de fin. Ce qu'on appelle l'écran de fin, ce sont les 20 dernières secondes avec le petit riff de guitare de Cowboy Bebop. Voilà et si vous écoutez cela en mai 2019 sachez que l'anniversaire du site arrive donc pour toi qui as des finances encore un petit peu serrées si tu souhaites t'offrir par exemple je ne sais pas, quelque chose comme euh, au hasard le séminaire Secret Agenda la formation feuille de route eh bien tu, tu pourras le faire avec puisque c'est l'anniversaire, tu pourras le faire avec 13% plus 13% de réduction 13% car le site a 13 ans et encore 13 car tu es abonné à ma chaîne Voilà pour, dé pour découvrir les coupons c'est dans quelques jours, en restant abonné sur YouTube. Salut Sam Très bien, merci beaucoup. Ciao. Au revoir.